Hello tout le monde, c'est Paul Debbie and Free, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous montre à même mon écran d'ordinateur comment magasiner son fournisseur pour son private label. Je vous montre la bonne vieille technique de recherche sur Alibaba, mais il en existe d'autres aussi, entre autres avec le nouvel outil de Jungle Scout. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va Alors, comme que je disais dans l'introduction, cette vidéo va parler de comment aller chercher des fournisseurs pour votre private label, pour votre produit Amazon. Euh, vous avez sûrement entendu parler, bon, d'Alibaba, que euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont chercher leurs fournisseurs sur Alibaba, mais il existe d'autres moyens, dont un nouvel outil de Jungle Scout. Ça fait pas très longtemps qu'ils ont sorti ça. On peut aller chercher euh, des fournisseurs autres que sur Alibaba. Bien sûr, il y a aussi ThomasNet. Ça, c'est pour trouver des fournisseurs... Euh, aux États-Unis. Moi, j'ai trouvé un de mes fournisseurs là-bas. Vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo, euh, j'étais été rencontrer des fournisseurs à Atlanta. Bon, mais ben, j'ai trouvé ce fournisseur-là sur ThomasNet. Donc, je vais commencer par l'outil de Jungle Scout. C'est vraiment, c'est vraiment génial. Euh, dans votre plateforme de Jungle Scout, sous « Find suppliers », vous allez trouver, bon, une nouvel onglet « Supplier database » puis « Supplier tracker ». Moi, je vais seulement parler de « Supplier database ». Donc, euh, vous pouvez chercher selon le produit que vous voulez vendre. Comme par exemple ici, si vous voulez vendre des marshmallow sticks, vous tapez marshmallow sticks, puis ça va vous sortir la liste des euh, fournisseurs. Pas nécessairement sur Alibaba, euh, j'ai fait le test, des fois ils sortent des fournisseurs que oui, se retrouvent sur Alibaba, des fois non. Donc ensuite, vous pouvez cliquer par nom de compagnie, euh, je vais y revenir un petit peu plus tard, et par supplier. Donc pour prendre mon exemple, euh, je vais vous montrer on va essayer avec ce produit-ci. On va prendre le mot-clé le plus pertinent. Euh, on va essayer Weight Loss Waist Trainer. Donc, je vais copier ce mot-clé-là. Je vais aller le mettre dans euh, l'outil de Jungle Scout. Donc, je vais copier ça ici. Je vais cliquer sur Search. Puis là, dans le fond, l'outil va nous donner des informations de où est-ce qu'on pourrait acheter ce type de produit-là selon les mots-clés qu'on a donnés. Donc, vous avez une panoplie de fournisseurs, vous avez aussi, bon, qu'est-ce qu'ils font comme industrie, c'est quoi, quel genre d'industrie qu'ils font, c'est quoi le top customer, donc tout ça, c'est des vrais... C'est des vraies entreprises qui achètent de ce supplier-là. Donc ensuite, vous pouvez cliquer sur Search for Contact Info. Donc maintenant ici, ça me donne euh, bon comment contacter ce fournisseur-là. Ce n'est pas nécessairement des fournisseurs de Alibaba, mais pour cet exemple-ci, on voit qu'ils ont un site internet, un lien vers euh, Alibaba. Donc je vais simplement cliquer dessus. Des fois, il faut aller directement sur le site internet du fournisseur, comme ici. Bon, ça c'est le site internet du fournisseur. Euh, des fois, il faut leur écrire un courriel. Euh, old school, là, euh, comme, euh, comme n'importe quelle entreprise qui ont une adresse courriel. Mais s'ils si ont un, un lien Alibaba, je vous conseille fortement d'y aller avec le lien d'Alibaba. Donc pour notre exemple-ci, on va cliquer sur le lien d'Alibaba. Là, vous vous retrouvez sur la page du fournisseur. Si vous cliquez ici, vous pouvez avoir certaines données du fournisseur, comme euh, le niveau de transaction, combien de transactions qu'ils font, combien c'est quoi le montant euh, depuis les six derniers mois qu'ils font euh, en temps de transaction. Vous voyez qu'ils sont vérifiés par Alibaba. Donc ça, c'est super important aussi quand vous faites la recherche de fournisseur pour que ce soit vérifié et qui offre le trade insurance. Je vais vous montrer là, dans pas long comment vous assurer de, de cocher ces informations-là quand vous faites une recherche de fournisseur. Mais ensuite, vous allez cliquer, si vous voulez contacter ce fournisseur-là, vous pouvez cliquer sur « Contact », vous pouvez aussi sélectionner, voir c'est quoi qu'ils font comme produits. Vous avez tout leur catalogue de produits ici, euh, vous avez toutes les informations, euh, l'historique de l'entreprise, etc. Donc, euh, vous allez cliquer sur « Contact » pour les contacter, puis vous allez mettre, euh, être en relation avec ce représentant-là. Bon, maintenant je vais retourner à mon Jungle Scout. Bon, ça c'était pour les produits. Maintenant vous pouvez faire la recherche Search by Company. Pour notre exemple, bon, je vais prendre un exemple. On va commencer à faire de la popote, c'est l'automne. Je vais prendre, bon, Cast Iron. Cast Iron, bon, on va avec Skelet. Bon, je vais prendre le premier produit ici et je vais voir. Bon, ok. Fait que ça ici, dans le fond, pour ce, cette technique de recherche là de fournisseur, vous y allez avec le nom du vendeur Amazon. Donc, pour cet exemple-ci, le nom du vendeur Amazon s'appelle Lodge. Donc, je vais copier Lodge. Je vais venir ici et je vais le mettre ici, sous compagnie. Dans le qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va, venir à, ça va aller chercher le nom du fournisseur pour ce vendeur-là. Donc, pour cet exemple-ci... Euh, on voit que la compagnie, en fait le vendeur d'Amazon Lodge, lui euh, achète de ce, ce supplier-là et ce supplier-là. Encore une fois, pour aller voir c'est quoi le catalogue de produits de ce fournisseur-là, vous cliquez dessus. Puis là, vous allez cliquer sur « Search for un contact info » pour voir s'ils vendent sur Alibaba ou s'ils ont un site Internet. Alors, je ne vois pas qu'ils vendent sur Alibaba, donc je vais simplement euh, cliquer sur le premier résultat en haut. Puis là, vous allez avoir certaines informations pour, euh, pour ce fournisseur-là. Des fois, ça peut, être ça peut être un petit peu plus compliqué de trouver euh, les informations, mais il y a tellement de fournisseurs, là, euh, Si vous voyez que vous, vous, vous restez pris là, sur un fournisseur en tant que tel, là, passer à un autre fournisseur, euh, c'est pas, pas ça qui manque. Donc, pour le prochain outil de Jungle Scout, vous pouvez y aller vraiment, là, euh, par supplier. On va prendre, par exemple, ce supplier-ci. Euh, comment ça s'appelle? On va essayer avec... Bon, GANZU, on va prendre ça, je sais pas comment le... GANZU Xiyi PRINTING CO, donc on va faire copier ici, on va le faire coller là. D'après, ça fait juste chercher par nom de supplier. Puis là, ça va vous sortir ce fournisseur-là. Et voilà, vous avez ce résultat-là. Euh, vous voyez qu'il y a plusieurs fournisseurs, mais en fait, c'est le même fournisseur. C'est juste quil euh, utilisent peut-être des noms différents, mais vous voyez que c'est tout le temps la même adresse. 3-Kanme-Road, c'est 3-Kanme-Road, 3-Kanme-Road, c'est la même chose. Donc pour ça c'est le même fournisseur. Donc ça c'était le truc numéro un pour trouver des fournisseurs à l'aide d'un nouvel outil de Jungle Scout. Maintenant vous pouvez aller avec la manière très classique de chercher sur Alibaba. Euh, là ici je vais vous montrer comment aller chercher vraiment la crème dans la crème des fournisseurs. Il faut faire attention, il faut que un il offre le trade insurance et deux qu'ils soient vérifiés par Alibaba. On veut pas que on passe une commande chez un fournisseur puis que finalement il, fait, il fasse pas la commande puis qu'il juste comme partir avec une note d'argent, ce serait vraiment archi plate, mais euh, c'est pour ça qu'il faut, euh, avec le Trade Insurance, s'il y euh, quelque chose comme ça qui arrive, vous allez être remboursé par Alibaba, c'est un peu comme euh, la protection Paypal, c'est la même chose. Donc, euh, on va y aller avec un mot-clé relativement large, on va essayer avec Barbecue Glove, moi je veux vendre des Barbecue Glove, donc vous tapez ça dans la barre de recherche, euh, bon, vous avez... Une panoplie, une panoplie de produits. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que bon, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire, c'est on va cliquer ici sur Supplier Type, on va cliquer Trade Insurance. on va, recli on va recliquer une deuxième fois sur Verified Supplier. Et voilà, il va y avoir de moins en moins de produits de disponibles, ça vraiment là, ça c'est toutes des fournisseurs qui ont été vérifiés par Alibaba comme que je vous disais. Ensuite bon, vous pouvez regarder euh, quel type de produit que vous voulez, comme par exemple, euh, est-ce que vous voulez que ça soit plus comme un gant comme ça, est-ce que vous ça soit plus une item de faux traditionnelle, est-ce que vous voulez que ça soit en silicone, en tissu, etc. Moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je, je prends même pas en considération le prix qui est ici, puis les pièces minimum, parce que c'est comme un... un, un c'est sûr qu'ils donner le montant euh, le montant le plus bas pour attirer les acheteurs. Moi, qu'est-ce que je fais simplement, c'est que je dis bon, ben, ça, j'aimerais ça le vendre. Donc, je euh, j'ouvre une page, j'ouvre les pages de produits que je voudrais vendre. Puis, simplement, je m'en vais dans « Contact Supplier ». Ici, vous avez un petit texte déjà préfait, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais moi j'aime bien utiliser, moi j'ai un template que je me suis fait et que j'offre aussi à mes étudiants de la formation. Euh, je ne vous donnerai pas parce que c'est vraiment exclusif à mes étudiants, mais en gros c'est que bon, je me présente euh, en tant que vendeur Amazon, puis je leur pose certaines questions comme euh, c'est quoi leur MOQ, c'est quoi leur prix, euh, c'est quoi leur prix aussi pour le shipping, etc. Donc, je fais copier-coller de mon template, puis je fais « Send inquiry now euh, ». Je m'assure de faire ça pour plusieurs fournisseurs, parce qu'ils n'ont pas tous. Premièrement, il y en a qui vont jamais répondre. Deuxièmement, il y en a qui vont donner des prix trop élevés. Donc ensuite, ça c'était pour Alibaba. Maintenant, je vais vous montrer si vous voulez aller chercher un fournisseur euh, qui n'est pas chinois, ou qui n'est pas indien, ou qui est vraiment un, un fournisseur. Là, si vous voulez, par exemple... Là, euh, vendre des produits, des, des crèmes de beauté ou tout qu ce qui touche la peau, c'est mieux d'aller chercher un fournisseur qui est sur le terrain déjà euh, aux États-Unis. Comme ça, ben, vraiment, vous n'allez pas payer euh, des, des sommes faramineuses de taxes aux douanes lorsque ça va rentrer aux États-Unis. Hein, on se souvient, j'ai fait une vidéo, euh, Trump a décidé d'augmenter les, les taxes douanières sur certains produits euh, qui, entrent, qui rentrent aux États-Unis, qui proviennent de la Chine. Donc, si vous voulez éviter euh, certains frais, c'est sûr que vous allez payer un petit peu plus cher pour euh, chaque unité, mais dans le fond, peut-être que vous allez euh, être regagnant euh, à la fin avec la facture, puis aussi euh, la facture de, du transport est beaucoup moins. Euh, ça part directement des États-Unis aux entrepôts Amazon aux États-Unis. Dans l'exemple, si vous vendez aux États-Unis, bien évidemment. Pour euh, le dernier exemple que je vais vous montrer pour trouver un fournisseur, c'est euh, thomasnet.com. Comme c'est ici, je vais le lien en dessous de la vidéo. Puis ça, c'est vraiment des fournisseurs euh, aux États-Unis. Comme, comme que je disais un petit peu plus tôt, le fournisseur là, que j'étais rencontré à Atlanta, je l'ai trouvé ici. Donc. Euh... Simplement, c'est un petit peu plus difficile, c'est moins user-friendly que Alibaba il faut vraiment là, chercher, puis ils ont, ils ont... c'est pas vraiment un site internet comme Alibaba où est-ce que vous avez tous les produits, toute la catalogue, euh, comme, comme on peut voir avec Alibaba, il faut vraiment y aller, il faut chercher un petit peu plus. Donc pour notre exemple, on va y aller ici par produit, on va faire, mettons, euh, Face Cream. Puis selon le produit que vous allez taper dans la barre de recherche, là, vous allez pouvoir trouver des fournisseurs. Donc, comme je vous dis, c'est moins user-friendly qu'Alibaba. Il faut chercher là, un petit peu plus là, les informations, comme ici, vous pouvez voir les catalogues. Bon, vous avez les informations sur le fournisseur. Puis, juste pour notre exemple, on va regarder sur « View Catalogue, Puis, vous cliquez sur euh, « Contact Supplier » ici. Si vous êtes bon en anglais, vous pouvez directement leur, euh, leur téléphoner. Vous avez le numéro 1856, vous avez le site web euh, de la compagnie, du fournisseur américain. Euh, comme ça, ici, vous pouvez voir, bon, vous avez les produits et services. Euh, vous pouvez demander une soumission pour votre produit, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la, cette vidéo sur comment trouver un fournisseur, euh, autant un fournisseur chinois de Alibaba que euh, un fournisseur américain. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en dessous de la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!